bonsoir à tout le monde donc euh, j'espère que ça va super bien de votre côté chez moi ça va donc euh, aujourd'hui je suis là pour vous parler encore de budget parce que je me rends compte que euh, c'est je ne veux pas dire que je prêche dans le baiser mais ça prendra du temps pour que ça, ça s'asseille à l'intérieur de vous et euh, que ça porte des fruits donc euh, dans cette vidéo aujourd'hui je reviens sur le budget parce que c'est c'est l'essence vraiment Pourquoi c'est important que vous puissiez avoir un budget? Généralement, euh, on était en atelier hier et on faisait le budget. Donc, il y a une, une dame qui était en atelier avec nous. Elle a une très grande capacité à économiser, mais elle n'a, a... Pour elle se disant, ok, j'économise et euh, si j'ai une opportunité qui se pointe, voilà, je, je, je, je, je, je vais juste déposer mon argent là-dedans. C'est comme ça qu'au fil des années, elle a toujours économisé, perdu l'argent. Économisé, perdu l'argent. Et euh, elle a dit, OK, je suis encore en train de recommencer à nouveau. Mais, elle connaît, elle sait qu'en en un an, j'aurais déjà quand même mis 8 000 pounds de côté. Bien, elle sait, ça, ce sera rapide. Mais, euh, après, après, après avoir économisé, ce qu'on en fait est très important. Parce que tu peux économiser, mais tu n'as pas... Euh, de garde-fou précis. C'est-à-dire, cet argent, si, si ça ne sort pas pour un projet où je suis sûr, j'ai des garde-fous, j'ai ceci, j'ai cela, je, ça ne sort pas pour les projets qui sont trop lucratifs. Vous savez qu'il y a des propositions qu'on peut vous faire, c'est tellement beau, oh là là, non, je, je, je dois mettre mon argent là-dedans. Donc, vous devez avoir des garde-fous et vous devez apprendre à vous discipliner. C'est pour ça que, quand on parle de, de budgétiser, ça va vous aider à vous, ça va vous permettre de vous, de vous discipliner. L'argent ne va pas vous contrôler. Je vais prendre l'exemple des tontines par exemple. On a les tontines en Afrique, on a les tontines euh, euh, au Cameroun. Je vais, je, vais, je vais tourner la caméra. Euh, voilà, là vous me voyez. Donc comment est-ce qu'on tourne ça Voilà, super. Pour ça, je fais au moins voir, c'est mieux. J'ai pas de lumière qui flash sur moi aujourd'hui. Ouais, je suis cool. Ok. Donc, euh, je disais que c'est important parce que quand je parle de budget, en fait, c'est un peu comme si j'avais, j'ai un seau, il contient toute cette eau. J'ai soif, mais je vais venir dans cette eau, je vais puiser juste un peu. Alors que je vois les autres personnes en train de... Quand ils ont soif, ils partent, ils portent. Supposons c'est, je, je peux prendre le crédit à la banque, je, ça me donne une Range Rover, parce que mes revenus me permettent d'avoir la Range Rover. Je ne vais pas prendre une Starlet ou une Vauxhall Corsa. C'est ça ici, c'est le petit truc qui est là-bas. Et euh, c'est vrai que pour les autres, ça n'a pas de sens. Mais pourquoi tu peux prendre ça? Regarde ton boulot, tu es comptable depuis deux ans, tu dois pouvoir... Non! Donc, budgétiser, ça te permet de pouvoir économiser en ayant un objectif. Parce qu'il y a des étapes dans, dans la liberté financière. Il y a l'étape où j'économise, je j'économise. Et quand tu n'as pas encore bien compris le principe, tu économises, quelqu'un vient y prendre pas avec. Tu économises, quelqu'un vient y prendre pas avec. Tu économises, quelqu'un vient te raconter n'importe quoi. Il y a le livre que nous lisons cette semaine, « L'homme le plus riche de Babylone ». Achetez ce livre sur Amazon et vous le lisez. SVP, Voilà. Dans ce livre, euh, il y a un homme très riche, et euh, à la base du livre, bonjour, bonsoir euh, Michel, à la base du livre, il y a donc un, un homme qui est pauvre, et il se pose la question, qu'est-ce que celui qui est riche, l'homme le plus riche de notre ville de Babylone, qu'est-ce qu'il a fait pour être riche Donc son ami, elle, lui, s'interrogeait, et euh, dans le livre, il parle, il donne l'histoire d'un libraire. Donc le libraire était assoiffé de connaître les principes de prospérité, donc, qu'est-ce qu'il a fait Il est parti donc euh, travailler dans une librairie et il avait accès aux livres, aux anciens euh, bouquins et tout ça. Donc, il a commencé à boire le savoir qui en venait. Et aujourd'hui, on a ça par le biais de Napoléon Hill, euh, « Réfléchissez et devenez riche ». On a beaucoup, beaucoup de, de livres de développement personnel. Donc, le libraire avait accès à ça. Et euh, un jour, donc, mais il ne voyait pas de manifestation dans sa vie. Un jour, il voit donc un homme très riche qui vient et il demande des tablettes. Et c'était, en fait, avant, il lisait. Le, les livres, c'est un peu comme au temps où euh, Moïse a fait les dix commandements. Il avait mis sur des tablettes, en fait. Donc, ce n'était pas comme les livres aujourd'hui qu'on imprime juste. Donc, le monsieur vient et puis il dit, voilà, euh, je voudrais que tu me, tu me fasses ce livre euh, en deux jours, je pense. Et le, le libraire a dit, c'est presque impossible. Donc, le monsieur a dit, il n'y a pas de souci, il, fait le, il part, il revient deux jours plus tard, ce n'est pas fait. Donc... Il a dit, « Je voudrais que tu le fasses, s'il te plaît, j'en ai besoin. » Le libraire a vu donc une opportunité pour lui. Il a dit, « Ok, je peux te faire ça en 24 heures, mais je voudrais que tu m'enseignes comment toi tu es devenu riche. » Le monsieur a dit, « Pas de souci. » Il est parti parce qu'il savait que c'était impossible. Parce que, c est, c est, en fait, pour faire les tablettes à l'ancien temps, il fallait qu'il tape dans, le, dans la pierre. Il fallait euh, « engrafted », c'est-à-dire, il fallait « sculpter voilà il fallait sculpter dans le, le, le, le, le, le truc, dans le matériel. Et euh, le monsieur savait que c'est impossible en 24 heures. Donc le monsieur a passé toute la nuit dessus. Il a sculpté, sculpté. Le lendemain, le monsieur qui est riche arrive et il voit ça. Il dit, mais attends un peu, t'as fait comment Donc le monsieur dit, tu dois euh, rempli ton tapas du contrat. Donc le voilà, donc. Il lui dit, premier principe, mets de côté 10 à 15 de tout ce que tu gagnes. Et le monsieur simplifiait déjà son salaire. Il dit, vraiment, je ne gagne presque rien. Donc, vraiment, euh, nevertheless, quoi qu'il en soit, je vais quand même le faire. Donc le voilà qui prend son argent, donc. Premier mois, il met de côté. C'est tout petit. Deuxième mois, il met de côté. C'est tout petit. Troisième mois, il met de côté. Ah, ça commence à grandir. Et là, il a commencé à sentir le confort d'avoir de l'argent. Parce qu'il y en a parmi nous, on vit au jour le jour. On vit au mois le mois. C'est-à-dire, le mois, si j'ai ça, et puis le mois prochain, euh, j'attends. Si on ne me paye pas, genre, euh, si, on te, si, si on te renvoie, c'est chaud. Si le gouvernement prend du temps avant de prendre ton application à la CAF, ou bien si on prend du temps avant que le HM Revenue and Customs te mette dans le système, c'est chaud. Donc, euh, il y en a qui vivent comme ça. Je ne, vous, je, ne, je ne vous critique pas, mais je veux que vous puissiez, votre, votre esprit s'ouvre, que vous sortiez de là. Donc, il a donc pris l'argent... Regardez, au bout du 6e, sixième, septième, huitième mois, c'était déjà assez consistant. Donc, je veux rappeler que quel que soit votre salaire, si vous mettez 10% de côté, au bout de 10 mois, vous aurez un mois de salaire à votre disposition. C'est ça, non? Donc, on est ensemble, on a la page. Donc, au bout de 10 mois, il avait justement un mois de salaire à sa disposition et euh, il dit qu'il a eu une opportunité. Donc, cette histoire, il la raconte quand le monsieur revient, quand l'homme riche revient plus tard. L'homme riche revient après un an. Il dit, euh, tu as économisé comme je t'ai dit. Il dit, oui, oui, oui, tu en as fait quoi Il dit que vraiment, des, le, le premier facteur que j'ai aimé, c'était le fait que l'argent que je gardais a commencé à me faire plaisir. Je n'avais pas senti ce plaisir depuis longtemps. Le plaisir d'avoir une, une certaine sécurité, d'avoir un peu d'argent de côté. Donc, le monsieur a dit, ça c'est intéressant, tu commences à ressentir ce qu'on ressent. C'est ça, c'est bon, c'est bon. Ne serait-ce que le fait de savoir que je ne dois pas m'inquiéter, genre, euh, et, si, et si je n'ai pas l'argent demain pour manger Et si je n'ai pas... Non, non, non, non. Donc, bonsoir à ceux qui viennent d'arriver. Bonsoir, bonsoir. S'il vous plaît, partagez la vidéo. Merci pour les likes. Je vois que vous avez, vous avez laissé des likes, c'est super. Merci. Merci de supporter ma chaîne. Donc, abonnez-vous sur ma page YouTube. C'est vrai que j'oublie de vous dire ça tout le temps. Abonnez-vous sur YouTube, s'il vous plaît. Ça, ça va aussi supporter ce que je fais. Donc, le voilà donc il lui dit ok je, au bout du dixième mois j'ai eu dixième si je ne me trompe si vous lisez le livre vous allez la voir vous allez voir avec les attitudes donc j'ai rencontré un marchand de tapis et je lui ai demandé de m'acheter des bijoux il partait à supposons vous trouvez quelqu'un qui va à Dubaï il vous dit ouais euh, je vais vous trouver je vais te trouver des téléphones qui sont bons originaux tu portes dans tes économies tu lui donnes et le monsieur vend les chaussures il ne vend pas les téléphones donc tu prends ton argent tu lui donnes il arrive, donc dans le livre, ce qui se passe, c'est que le marchand de tapis, est allé, il a acheté de la pâte pacotille. Il ne savait pas en fait, on l'a trompé. Donc, il est arrivé, on lui a vendu de la pâte pacotille. Il est revenu, il a donné l'argent au monsieur, il a donné la, la, enfin, les bijoux. Et le monsieur s'est rendu compte que tout ça, c'était de la toque. Donc voilà, 12, 11 à 12 mois d'économie, parti en, en bourri comme ça. Il dit, OK. Quand le monsieur est revenu, ce moment-là, euh, après 12 mois, il a dit, OK, maintenant, quelles sont les leçons Première chose, n'investis pas dans un domaine que tu ne connais pas ou n'investis pas avec quelqu'un qui ne connaît pas ce qu'il fait. Il a dit « Good ». Le monsieur est parti encore. Et je suis convaincue que le monsieur n'est pas parti comme ça. Le monsieur est parti. Ah super Stéphane, si tu es abonné à YouTube, c'est bon. Merci de supporter mon, ma chaîne. Bonsoir Tom Tom. Est vrai, ceux qui me suivent ici, je ne, vous, vous, ne, vous ne me payez rien, vous savez ça. Donc, je pense quand même que la moindre des choses, c'est de supporter ma chaîne. Donc, euh, ça, ça aide beaucoup. Donc, euh, s'il vous plaît, veuillez liker. S'il vous plaît, veuillez, veuillez YouTuber, je ne sais pas trop quoi. Allez sur YouTube et puis abonnez-vous. Donc, voilà ce qui se passe. C'est quoi? Le monsieur, euh, il part. Je pense qu'après, il est venu après un an pour pouvoir voir si, le, le, si cet homme se librait, va se discipliner. Il part donc, il revient après un an. Il demande qu'est-ce qui s'est passé pendant cette année où je n'étais pas là. Il dit « Well, tu vois, j'avais déjà quand même développé la discipline d'économiser. » Donc ça, c'était facile, ça c'était facile. Parce que je veux rappeler que la première année, quand le monsieur est revenu, quand l'homme riche est revenu, il lui avait dit en fait que c'était assez… c'était très tentant parce que quand il a eu l'argent, il, il voulait acheter des vêtements à sa femme. Donc la première fois qu'il a économisé, il était tenté d'acheter des vêtements pour sa femme. Pour il était tenté d'acheter des vêtements pour sa femme, mais il a préféré euh, économiser. C'est l'homme le plus riche de Babylone. Oui, Stéphane, je ne, je ne crois pas. Est-ce que c'est une coïncidence J'ai demandé aux gens, j'ai lancé, hier j'ai fait une vidéo sur la page et j'ai demandé, enfin c'est ce que j'ai lancé comme vidéo, comme lecture de la semaine en fait. Lecture de la semaine, c'est ça. Donc, euh, la deuxième année, donc, ce qui s'est passé, le monsieur euh, a pris cet argent, il a, il a économisé, économisé. Il a trouvé donc un forgeron. Et le forgeron faisait son business depuis quand même quelques années, mais il avait besoin d'argent pour acheter le matériel. Là, on passe vraiment dans l'investissement maintenant. Like, you're getting into investment now. Donc, euh, il avait besoin d'argent, mais il ne pouvait pas parce que, bon, voilà, il a besoin d'argent pour acheter le matériel. Donc, ce que le monsieur a fait, c'est qu'il lui, lui a prêté l'argent et chaque mois, le forgeron devait lui verser une certaine somme. Donc, c'est un peu comme s'il investissait, supposons, tu donnes 100 000 francs et tous les mois, tu reçois euh, 8, 10 000 francs. Ton investissement, là, ça tourne. Donc, chaque mois, c'est sûr que tu as cette somme. Ça, c'est le meilleur des investissements. Mais là, il y a aussi la grande échelle. C'est comme ça que Warren Buffett s'est fait de l'argent. Oh, Stéphane, je ne sais pas si c'est la coïncidence, mais c'est super. Ça veut dire qu'on est connecté. On est sur la même longueur d'onde. Donc, donc <coughs> ce qui s'est passé, c'est que euh, ça, son argent a commencé à produire. Donc, quand le riche vient, il lui demande euh, qu'est-ce qui s'est passé il dit vraiment, quand j'ai vu l'argent là, j'étais tenté, je voulais acheter quelque chose encore à ma femme. Le monsieur lui dit, ton argent que tu économises, ce sont tes enfants. Tu veux que tes enfants produisent les enfants. Après, tu envoies les enfants de leurs enfants aller produire encore d'autres enfants. Vous comprenez un peu Donc, les riches que vous voyez, sachez les grosses voitures là. Ce sont leurs arrières, arrières, arrières, arrières, petits-fils qui sont en train de manger. Ce ne sont pas leurs enfants. Oh, notre mentalité, je vais brancher maintenant dans les, les, les, les, ce qui détruit les gens, ce qui vide nos poches. Je vais prendre un, un Camerounais typique, typical you know? un Camerounais atypique. Voilà, je suis euh, née dans une famille euh, et je vois tout le temps papa, stop moving, je vois papa, il est en train tout le temps, il dit, ouais, il faut qu'on achète aussi la voiture. Et je vois dans ma tête qu'avoir la voiture, c'est ça le but. C'est le but. Ok, je vois, peut-être on aménage à la maison, et de temps en temps, papa va acheter le, des habits, il achète la boisson, il, vient à la, il met à la maison le vin. Quand les gens viennent à la maison visiter papa, ils sortent le vin. Je grandis, j'enregistre ça. Papa me prend souvent, il m'amène dans les fêtes. Il m'amène dans les fêtes, on part. J'arrive, il voit comment il dépense, les gens la dépensent. Je dis, ok, euh, Marie, bonsoir. Je, je, je, voilà ce que j'ai comme image, comme blueprint. Dans la tête. Donc, je grandis maintenant, j'ai 20 ans, 22 ans, j'arrive en France, j'arrive en Angleterre. Et vous allez voir que les Camerounais en Europe ou à l'étranger, c'est ça qu'on vous retrouvez en train de répliquer ce que vos parents faisaient. La voiture, c'est important. Dès que, dès que j'ai le boulot, la voiture, la voiture euh, Quoi d'autre euh, Il faut quand même que je vive à l'aise. Mais il faut que je m'habille quand même. Il faut que j'arrive quelque part, on voit quand même mon habit. Directement les vêtements. Tu ne peux pas, non, on me voit porter tes Hi, Non, moi je ne peux pas à Primark, non je ne peux pas. C'est pour ça qu'on te voit, tu es en Louis Vuitton, qu'on t'invite à la fête brésilienne. La femme peut-être, tu es habitué, maman, tu vois maman tout le temps, tous les week-ends, elle va se coiffer. Et vous savez, c'est une sorte de mode, hein. Ce qui fait, non, le soir, madame va se faire, le, le, le, le dimanche soir, elle va se coiffer. Alors, une certaine somme part par la, la fenêtre. Euh, euh, les enfants aussi vont se coiffer, une certaine somme va, va, va par la fenêtre. Et on n'a pas l'objectif à long terme avec cet argent. Donc, je ne je, je suis pas dit qu'il ne faut pas il ne faut, faut pas vivre. Mais si vous allez voir, voir quelqu'un qui, qui commence cette routine-là depuis qu'il a 20 ans, à 30 ans, rien ne va faire qu'il arrête. Au contraire, vous savez vous-même que quand on, on va à l'école et qu'on est peut-être étudiant, notre but c'est que quand, dès qu'on a le boulot, on change la voiture, on, on prend une maison, on prend les canapés, donc, on s'endette déjà pour les 30 prochaines années. C'est ça, non? Et nous, voilà. Directement. Sans le savoir. Donc... Euh je mets tellement l'accent dessus parce qu'on a hérité ça. Et beaucoup d'entre vous vont, vont se battre pour conserver ça. Genre, moi, non, non, non, moi, je dois manger ma nourriture africaine. Je me rappelle la, la deuxième maison dans laquelle j'ai vécu en Europe, euh, en Belgique, j'avais une tante là. La mère la préparait africain tous les jours. Donc, je, si on peut voir l'argent qu'ils ont dépensé dans la nourriture au bout de. Peut-être qu'il aura peut-être fait 20 ans en Europe. Hein. Je ne sais pas combien ça peut faire. Et le menu africain, le bongo chobi avait le porc, le Congrès avait ceci, le ceci avait cela. En termes de temps, s'il y a une femme africaine qui doit entrer à la cuisine chaque soir pour préparer, c'est chaud d'abord. Maintenant, en termes d'argent, cuisiner chaque jour. Donc, ça, ce sont les choses qu'on a héritées. Par exemple, la mèche qui est sortie là, toutes les Africains ont les mèches brésiliennes. Et il y en a même encore, vous êtes en train d'économiser pour acheter ça. Le truc, c'est que quand vous avez l'argent, vous devez penser que mon argent, c'est le fils. Le fils, là, doit produire le petit-fils. Donc, tout ce que vous avez, tout enfant que vous avez qui ne produit pas, Jésus a dit que tout, tout arbre qui ne produit pas, il sera coupé. Donc, ne, ne soyez pas rapides à pouvoir prendre quelque chose. À, vous pouvez investir sur vos caméras parce que vous allez faire une chaîne qui va vous rapporter quelque chose les équipements que, quand mon, mes équipements se gâtent, euh, je ne peux même pas faire une semaine sans il faut que j'achète. Parce que je sais que c'est, il y a ça, il y a Internet, des choses comme ça, c'est une nécessité. Donc, Parce que je sais que c'est une sorte d'enfant qui va aller produire son petit enfant, un truc dans le genre. Donc, vous devez avoir ça. Et il y a plein de, de, de, de choses héritées. Je vais encore, il y a quoi d'autre même La voiture, par exemple. Hi, Scott, how are you la voiture par exemple, beaucoup d'entre nous, euh, quand vous venez même peut-être de l'Europe, vous arrivez en Afrique, là. On dit non, il faut que, tu peux quand même rester ici, là. Non, tu dois dormir dans le meublé. Tu fais deux semaines, tu payes 25 000 francs la nuit. Calculez. Deux semaines, ça fait 14 jours. Je divise par 4. Supposons que c'est 16 jours. Ce qui fait que je dois multiplier ça maintenant par 4. 4 x 4, 16. Maintenant, les 4, les 4 jours si ça me fait 100 000 francs. Ça veut dire que si je fais deux, deux semaines, je dépense environ 400 000 francs. Ça, c'est seulement pour le logement. Il y a des endroits ici à Douala, où vous pouvez acheter le terrain. Vous pouvez acheter le terrain à 500 000 francs. 100 mètres carrés. Donc, en 14 jours, tu es venu seulement pour le logement. Tu as bousillé l'argent que tu aurais pu acheter le terrain avec. Après, on te dit, non, tu ne peux pas rester comme ça. Il faut quand même que tu aies le véhicule. La voiture de location, le mois avec une RAV4. RAV4 normal là, c'est 400 à 450 000. Donc, deux semaines, on va dire ici, les gentils, il va te dire deux semaines, donne-moi 200 000 ou 220 000. Donc, tu te retrouves en train de dépenser... 600 000 en deux semaines, sans compter que tu vas manger et quand on dit qu'il faut manger, tu ne vas pas vouloir manger à la maison. Tu vas peut-être donner à une tata pour qu'elle ne peux pas venir donner. Le soir, tu vas vouloir aller en boîte avec les gens. Donc, je veux vous voyez un peu le niveau des de, le, dépenses en fait. Et on sait que 600 000 francs, ça fait déjà 1 000 euros. Donc, loge logement et voiture, tu as dépensé 1 000 euros, ton salaire d'un mois déjà, la moitié de ton salaire d'un mois, supposons. Et euh, quoi d'autre? Sans compter que tu as payé le billet d'avion pour venir. Euh, quand tu arrives, je ne peux pas compter le shopping que tu as fait pour venir donner aux gens. Vous que vous. vendez, enfin, Je ne critique pas personne. Je veux juste vous montrer comment vous jetez l'argent par les fenêtres. Les gens là, si tu arrives, si tu avais acheté un parfum. Il y a même Carrefour ici maintenant. Hein. Donc, tu arrives si tu peux acheter un parfum pour chaque personne à Carrefour. Le déodorant de 2000 francs, 2500. Tu donnes. Ça ne plaît pas à quelqu'un. Hein. Il laisse tomber. C'est pour ça qu'il y a des gens qui quand ils viennent construire, ils viennent incognito. Il arrive la famille ne sait même pas qu'il est là. Il part directement, il achète son terrain, il commence à construire. Après, il repart. Le jour, il vient ici, si on dit, euh, tu ne prends pas le meublé. Tu dis, non, j'ai ma maison quelque part là-bas. Tu, tu ouvres seulement ta porte, tu entres. Donc, euh, il y a ça, quand on veut s'impressionner les gens. Ça, c'est la mentalité des Africains que je suis en train de décrire. On veut impressionner les gens. non il faut qu'on me voit quand même. Quand même, c'est mon niveau. Et parfois, avant de venir, vous vous préparez. C'est-à-dire, vous achetez les brésiliennes, vous achetez encore, vous dépensez, vous cassez vraiment votre, votre, vos économies. Tout ça pour pouvoir acheter des choses que vous allez venir impressionner les gens avec. Parfois, vous achetez des boissons là-bas, tel vin pour telle personne, tel parfum. Le parfum, 50 euros, 70 euros pour une personne. 70 euros, là, vous que combien le parfum, le parfum, le nom de parfum, ça de chercher dans le sac de ciment. Donc, en fait, c'est tout ça. Je voudrais que vous puissiez quand même tenir euh, compte de ça. Donc, euh, ce qui te vide les poches, je suis encore là-dessus. Donc, j'ai parlé des gens qui sont en Europe, euh, les gens qui sont en Afrique. Ici, il y en a, j'ai un ami, il est arrivé ici hier, il me dit, en carburant, Et là, il a même un petit véhicule, hein. il dépense environ 150 000 francs le mois. S'il faut compter la taxe qu'il paye annuellement, s'il faut compter les réparations, parce que les, les routes au Cameroun... Euh, <rire> aïe, aïe, aïe. Tous les deux mois, tu es au garage. Les amortisseurs, le tuyau d'échappement, le cadan euh, Ça te stresse. Et quand tu es habitué, quand tu es devenu accro à la voiture, quand tu restes quatre jours, tu n'obtiens pas ta voiture avec toi, tu es comme si tu étais malade. Donc, ça te fait tomber dans un système. Un système. Et parfois quand tu n'as plus ta voiture, maintenant, il faut maintenant faire face aux, aux gens. « Ah, mais pourquoi tu n'as plus la voiture Tu n'avais d'avoir la voiture Non. » Il faut que tu expliques maintenant. Non, euh, non, non, non, non, non, non. Maintenant, tu commences à stresser. Au lieu de finir la maison que tu avais commencée, ou bien au lieu de peut-être euh, rapidement acheter le matériel pour le restaurant que tu voulais ouvrir, tu vas mettre l'argent sur, sur la voiture parce qu'il faut qu'on te voit avec la voiture. Et le truc c'est que la voiture consomme. Chaque jour qui va passer, la voiture va te manger quelque chose. Et on a fait un tableau, on a budgétisé l'autre jour. Allez revoir cette vidéo. Je vais fidèlement prendre le lien et je vais coller sur cette vidéo aussi. Je voudrais que vous partiez regarder cette vidéo encore. Et euh, j'avais mis le budget alloué et le budget réel. Le budget alloué, c'était pour que vous compreniez que si actuellement je dépense 200 euros sur ma, mon, mon assurance et la voiture par, par mois, et que mon, selon mon salaire, je suis censé dépenser 90 euros, il va falloir que je, fasse des, je, je rabaisse des choses. Je dois abaisser des coûts. Tout ceci, c'est pour... On trouve les voies et les moyens pour couper les, les, les, les, les trous qu'on avait percés sur notre porte-monnaie. Parfois, quand on prie, on dit que tout, tout ce que le diable a percé le diable ne perce pas les trous. C'est nous-mêmes qui mettons les trous sur notre porte-monnaie. C'est nous-mêmes. Tu amènes la voiture au garage, on te dit la voiture, il faut dépenser 700 euros pour arranger. Je rappelle j'avais une amie, elle était... Euh, c est, c est, c est, elle, elle touchait l'argent. C'est l'État qui lui donnait l'argent, en fait, parce que... Euh, elle ne travaillait pas, elle était au chômage. Elle a acheté la voiture d'abord à environ, je sais pas, 2000 euros. Après, dès qu'elle achète, elle dit il faut payer l'assurance, il faut payer ceci. Elle me dit j'ai besoin de 700 euros. J'ai dit maman, tu pleures l'argent ici chaque jour. Supposons que tu avais vraiment 700 euros là. Parce que non, il faut qu'on me voie à l'église, il faut qu'il voient que j'ai aussi la voiture. Vous avez dit que je ne pouvais pas avoir, je vais avoir. Donc voilà, en fait, c'est tout. Voilà la motivation qui fait que euh, ma soeur va acquérir la voiture et elle se retrouve en train de faire des dépenses. Après, elle prend la voiture deux mois plus tard, il faut amener la voiture au garage il y a les disques, il y a ceci argent encore donc euh, bonsoir Noël mesurer ce qui sort mesurer, on le dépense forcément parce qu'on a vu tout le monde le dépense Et hier, il y avait une dame qui disait qu'elle en fait elle fait des courses toutes les semaines ou tous les jours je ne sais pas tous les jouets au magasin. Et tout, c'est que quand tu vas au magasin, « Ah oui, je n'ai pas ça. Ah oui, je n'ai pas ça. » Il fallait pas, Ah oui, oui, ça est fini. » Quand vous voulez dépenser l'argent, dites-vous toujours, « Est-ce que je peux faire Est-ce que je peux contourner la dépense de ce qui est là Est-ce que je peux contourner ?» Parce que c'est une maladie, hein. Et ça fait que quand on, euh, quand peut-être quelqu'un vous approche, quelqu'un vous vous visitez ne se sent pas bien, la première chose que vous voulez lui dire, euh, « Tu as besoin de combien ?» Ou bien vous voulez soulager la personne avec l'argent. Bonsoir Yannick. Ce qui fait que vous voulez satisfaire les autres avec... Donc, pour vous, c'est l'argent. Euh, ok, quelqu'un t'appelle du pays. Comment tu vas? Je vais bien, je vais bien. Il euh, y a un enfant qui est malade là. Ah, il faut combien? Vous êtes tout prêt à dégainer votre argent? Ça, c'est un problème émotionnel. Ce n'est sûrement pas le diable qui vient prendre l'argent de ta poche pour donner. Donc, il y a parfois un manque de confiance en soi. Parfois, il y a juste l'attitude. Est-ce que tu ne veux pas apprendre? Parfois, tu penses que, ben voilà... Moi, de toutes les façons, l'argent vient toujours. Moi, j'attire l'argent, ça va venir. Je vais vivre, ça va venir. Je ne peux pas manquer le boulot. Mon des est comme. Tu te retrouves là, tu dépenses, tu dépenses. Il y a des gens qui vivent au jour le jour. Et vous allez sûrement voir, il y a beaucoup de personnes. Euh, on va peut-être prendre les Firman, par exemple. Ils ont touché beaucoup d'argent. Mais quand vous regardez l'argent, ils n'ont rien fait avec. Parfois, même quand il y a quelqu'un qui est assez intelligent pour leur dire construisez la maison. Ils construisent la maison, quelqu'un vient peut-être, il met les locataires dedans, les locataires ne payent pas. Ou bien, euh, je ne sais pas, il y a quelque chose qui se passe qui est un peu tortueux. Donc, ce n'est pas la quantité d'argent que tu escroques ou bien tu prends, ou bien le revenu que tu as qui va déterminer la sagesse financière que tu as. Mais c'est la façon dont tu gères le peu que tu as déjà, maintenant, ici, là, là, là, là, là. Donc si ton revenu a été divisé peut-être par deux depuis qu'il y a le corona, Apprends à gérer ce que tu as maintenant d'abord. C'est ça qui va t'aider, ça va te permet de sortir de cette fosse financière. Il y en a parmi vous que vous devez peut-être « downsize », vous devez quitter le, du grand appartement où vous étiez, vous partez dans une chambre pendant peut-être un an ou deux, le temps que vous avez le même salaire, vous payez certaines dettes. En fait, c'est la norme, en Europe, c'est très rare de voir quelqu'un qui n'a pas de dettes. Tout le monde a la dette. En fait, c'est genre « Ah, t'as-toi combien Tu dois combien Ah ben moi, avec toi ah, combien ?» C'est ça. Donc, c'est contournable. Mais il faut que le mindset change. Il faut que... Donc, comment économiser? Je ne vais pas détailler le graphe que j'ai fait avec vous l'autre jour. Mais je voudrais déjà vous donner les raisons pour lesquelles vous devez économiser. J'économise premièrement pour mon futur. J'économise parce que ça va me donner une assurance. Parce que ça va faire que je ne sois pas tout le temps en train de supplier les gens. Il y en a parmi vous, vous devez tout demander, ouais, quand il y a un souci, ouais, il y a pas pourquoi mon oncle ne m'aide pas, pourquoi la personne ne m'aide pas. J'ai des personnes que je soutiens financièrement, parfois, parce que je fais tout de mon effort, de mon mieux pour ne même pas. Je ne veux pas que quelqu'un vienne qui dépend financièrement de moi, je dis pardon, pardon, je t'apprends à te faire de l'argent. Si tu ne veux pas sortir pour aller faire, pas de souci, reste à la maison, si tu crois que je vais ça besoin de m'occuper de toi, non, non, non. donc Tu vas voir ces personnes-là, tu leur... Parfois tu dis que je n'ai jamais vu l'argent, tu dis ok. Tu envoies l'argent à la personne. Ça c'est sûr. Tu ne peux pas refuser que tu n'as pas. Je vois l'argent parce que c'est moi qui t'ai donné. Tu vois un peu ce que la personne fait avec. Quelque temps après, tu vois ses ongles sont faits. Ah. Hein? Ok. Les cheveux sont faits. Ok. Donc c'est là que tu en as pas. La personne m'a pas dit que non. L'argent que tu m'as donné là, j'ai pris pour faire. Vraiment, j'ai. J'ai vu un business. Tu vois, non, j'ai acheté la machine-ci, j'ai acheté ça. Je n'ai pas voulu tout dépenser. Parfois même quelqu'un peut te donner l'argent du taxi et tu vis peut-être à 30 minutes. « Ah, moi m'a donné l'argent du taxi. Non, je vais prendre le taxi. »« Non, tu te lèves et tu marches. Tu achètes les bons tennis là, tu marches. » Après un mois, tu viens avec l'argent, tu montes à la personne, tu dis « Mais tu as pris l'argent, c'est où ?»« Non, c'est l'argent du taxi là. Je ne prenais pas le taxi, je marchais. » 30 minutes le matin, 30 minutes le soir. Mais on a les enfants, je dis que ce sont les Pachas. Les Pachas, les pichichi. Ok, tu vis en Angleterre grâce. » Et tu étais juste en train de faire des achats en ligne. Ah aha. Ah Ok, grâce. Voilà, vous êtes. Avez... Je fais la vidéo aussi pour vous. En fait, le truc, c'est que quand tu veux dépenser, tu vas voir que ton argent que tu veux dépenser, là, ça va partir dans les choses que tu... Si on te dit que si je te dis, prends 20 pounds, tu rejoins un programme qui va te permettre d'économiser ton argent. Tu vas trouver que ça ne va pas te servir. Non, je te dis moi. Mais tu vas te... En une ça, tu vas claquer 100 pounds. Non, j'avais besoin des chaussettes. Tu avais besoin du truc comme ça sur le visage, ça fait comme ça. Tu vas te donner les raisons. Hein. Je ne te blâme pas, mais tu vas te donner les raisons pour acheter ce que tu vas acheter. Et on doit pouvoir épouser, comprendre en fait ce sur quoi on a été. Donc, tu t'es rendu compte que tu acheter, ce point d'acheter n'était pas nécessaire. Grâce, j'espère que ça pourra être plus, que tu pourras faire plus que ça. J'espère vraiment. Euh, je ne le dirai pas assez. Tu peux être en train d'aller dans cette, dans cette direction si chaque mois, tu es toujours, le compte est à zéro, moins 100, moins 200. Dès que le salaire vient, après, vers le 20 du mois, on est encore à moins 100, moins 200. Après, le salaire vient. C'est ça ta vie, en fait. Tu peux t'arrêter ici. Tu fais tout. Marche arrière. Premièrement, d'abord, tu dois d'abord détecter comment, quelles sont les choses que je peux couper. Les choses qui prennent notre argent, c'est souvent les factures non nécessaires. Peut-être parfois vous avez, ah oui, j'ai l'abonnement de ça, oui, j'ai l'abonnement Si Il y a beaucoup de vos abonnements que vous devez d'abord couper. Beaucoup, vous devez canceler beaucoup, beaucoup de choses. Netflix que vous ne regardez jamais là. Au lieu de Netflix, allez payer le même tarif, vous payez Audible. Ou bien vous payez euh, euh, Amazon, euh, Kindle. Vous lisez. Vous voyez, quand parle comme ça, ça résonne mal dans vos oreilles. non hein, Pourquoi elle veut que je lise Moi, j'aime Netflix. Je vois l'action. Je vois le. Mais on connaît là où on parle. Euh, quoi d'autre Les voitures. Il y en a parmi vous. Vous avez la voiture. Et vous n'avez pas besoin de la voiture. Voilà le confinement. Vous avez utilisé votre voiture combien de fois depuis là Est-ce que vous savez qu'en France, par exemple, il y a un site de location de voiture Si c'est que vous savez, OK, tous les mois, peut-être, je fais un voyage pour aller à Paris, euh, je ne sais pas. Je rends ma voiture. Le site s'appelle. Euh, oh là là. J'ai oublié le nom du site. Mais je sais que là-dessus, ce n'est pas comme les compagnies de location là. C'est vraiment moins cher. Genre, c'est des, des gens, des personnels. J'ai ma voiture à la maison peut-être, je n'utilise pas. Et ça peut, ça peut même être une opportunité de business pour vous. Vous mettez, vous mettez votre voiture là-dessus, vous louez. Donc, j'ai ma voiture à la maison, je n'utilise pas vraiment. Ou j'ai deux véhicules, je mets l'autre en location. Donc, l'assurance et tout, c'est moi qui paye. Ce qui fait que, je, je m'en rappelle quand j'étais à Reims, j'allais souvent à Paris. Euh, avec 30 euros, tu peux avoir la voiture. Hein. Maintenant, si tu fais les longues distances, après, te, quand tu dépasses les, les… Ils ont un périmètre de 100 km Donc, quand tu dépasses les 100 km ils te chargent maintenant au kilométrage qui est, est au-dessus. Mais ça vaut toujours la peine, ça vaut toujours mieux que de prendre une voiture qui va prendre de carburant tous les semaines, tous les jours et tout ça. Donc, ça c'est les façons par lesquelles vous pouvez économiser. Et quand bien même vous faites un, un, un voyage, il y a le blablacar. bouquet votre blablacar à 10 euros, vous entrez, vous partez. C'est juste qu'il y a beaucoup de choses. Tu vas te retrouver à te payer peut-être. Parfois tu vas dire, ok, blablacar ça me fait deux heures de temps. Le train c'est 45 minutes. Je me lève plus tôt, blablacar je paye 12 euros, avec le train je paie 44 euros. Vous-même. Vous pensez que vous ne pouvez rien faire avec 30 euros. 30 euros. Prends-tu pas maintenant tu le compte d'épargne de ton enfant? Et c'est des petites choses comme ça que parfois... Merci, merci, je me suis rendue compte que la batterie est déchargée, tiens. Merci. Le vent m'avait dit, attends, vous allez avec le micro. Euh, il me faut le deuxième micro. Vous m'entendez là Parce que le, ça, ça a une cette distance. Bon, mais je vais couper ce son-ci. Voilà, je réduis le son dans la ma maison. Donc, comme je disais, Ah, j'en ai aussi. Comme je disais, à quoi ça sert d'avoir une boîte de conserve dans mon armoire pendant six mois et je ne l'utilise pas Non, dites-moi, s'il vous plaît. Vous allez voir que vous pouvez utiliser ce que vous avez dans votre frigo pendant frigo, euh, congélateur et, euh, euh, et armoire là. Je vais brancher le deuxième. Comme je disais, vous pouvez utiliser, euh, si vous allez regarder dans votre armoire, vous allez vous rendre compte que les choses que je pense que donc... Enfin, que je pense avoir besoin d'acheter. En, en regardant les conserves que j'ai ici, en regardant, OK, je peux faire le petit pois avec le couscous. C'est vrai que... Parce que souvent dit, on se dit, on chope en fonction de nos envies. Le mois, si j'ai envie de manger. Donc du coup, on laisse... Il y a des choses au fond de votre congélateur qui peuvent vous nourrir pendant deux semaines. Mais vous allez encore partir, faire des courses là. Vous allez sortir, aller acheter. Donc vous voulez regarder tout ça. C'est tellement important. Je dis parce que qu'à un moment, j'étais comme ça. Et puis, euh, voilà, le frigo doit être plein. On doit avoir le saucisson, on doit avoir le pain, on doit avoir ceci, on doit avoir cela. Après, à un moment, je me rendais compte que je n'avais pas le temps de manger tout ça. Et parfois, je jetais. Je porte comme ça. Parfois, j'ai mal à la poubelle. Je dis non, non, non. non. Ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. J'ai besoin de quelque chose. Déjà, quand vous allez y penser, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses que vous pensez avoir besoin. Et vous n'en avez pas besoin, en fait. Donc, c'est important. Donc, euh, Je pense que vous pouvez encore économiser sur quoi Votre assurance, voilà euh, Vous pouvez prendre un vélo C'est-à-dire, la voiture est garée devant la maison Je ne vis pas tous les jours Prends mon vélo ou bien je prends un ticket de transport Et euh, quand vous comparez Ce que l'abonnement L'abonnement et le Et au Cameroun encore, c'est encore Quelqu'un qui est au Cameroun et qui a un véhicule Dépense en moyenne par jour Carburant, on va dire 4, 5 000 francs, ça dépend de la voiture. Il y a des voitures qui prennent même 10 000 francs. Il y a des distances aussi. Il y en a qui tournent dans la ville. Il fait 2, 3, 4, 5 voyages et puis ça ça prend le carburant. Donc, euh, par contre, quelqu'un qui prend son taxi, quelqu'un qui a ca, ca, euh, voiture, si tu n'as pas loué la voiture, et quand tu achètes même la voiture, si on divise sur 4 ans, on va voir que peut-être par jour, cette voiture t'a coûté une certaine somme. Donc, on va mettre carburant et le coût de la voiture... Journalièrement, la voiture te revient à, euh, on va dire, 10 000. Soyons équitables. On va dire 10 000. C'est moins cher, mais 10 000. Quelqu'un qui décide de prendre la voiture, le taxi, il va dépenser 1 000 francs. Toi, tu dépenses 10 000. Calculez un peu, vous voyez, de façon quotidienne. Ça veut dire qu'en un mois, tu vas dépenser environ 250 000 à 300 000. Lui, il va dépenser. 30 000. Non, c'est trop énorme, quoi. Tu fais ça. Alors que tu as le même salaire, tu as un salaire énorme, tu peux te permettre la voiture, mais tu ne le fais pas. Le tout, c'est que quand les gens vont te voir faire ça, ils vont commencer à dire Tu es normal. Non, tu n'es pas censé vivre comme ça. Tu ne peux pas quand même marcher à pied. Tu ne peux pas quand même prendre. Non, non, non, ça ne te ressemble pas ça. Non, non, c'est pas toi, ça. Présis, présis. On commence à dire comme ça, ça te monte à la tête. On se fait à la taille à la cour, ça te monte à la tête. Tu dis Non, non, il faut quand même que dans la nuit, tu commences à réfléchir. Il me faut la voiture. Il me faut la voiture. Moi, je ne peux pas quand même nanana. Nan. Tu prends des économies. Véhicule. Euh, pour pour l'Europe, c'est le transport. Dans la ville où j'étais avant, euh, l'abonnement peut te coûter quoi En Angleterre, 50 pounds. Euh, pff, 25 la semaine. Non, c'était 13 la semaine. Donc 13, on va dire 1, 2, 3, 4. Environ 50 pounds la le mois. Par contre, si tu as une voiture, l'assurance est dans les 150, euh, quand tu divises le coût de la voiture, on va te dire la voiture te revient par mois peut-être à 100 euros, 100 pounds. Donc, tu te retrouves en train de dépenser 250 pounds sur le véhicule, il y a des assurances qui prennent plus que ça, alors que si tu prenais ton, ton bus, tu t'organises juste bien, tu te lèves tôt, tu pars tôt, l'avantage de la voiture, c'est que c'est rapide, mais si tu t'organises bien, tu peux gérer. Et euh, les, 100, les 200 pentes au-dessus, là, tu mets ça dans un saving account, là. Et euh, that's it, you know. J'espère que ça va vous aider. Euh, j'ai parlé de ce qui vide vos poches. Euh, comment économiser aussi? bon Pour cette partie-ci, je re revois la vidéo sur la budgétisation que j'ai fait Dans la vidéo, j'ai montré comment se diviser son budget. Euh, 15... 15% va dans le loyer. Attendez, je vais vous lire ça rapidement. Donc, on a 15%, c'est-à-dire la dîme et les offrandes. Euh, après, on a 15% dans le loyer. Et on a calculé, le jour là j'ai calculé, avec une dame qui touchait 1800 euros, son loyer actuellement, c'est 420, 420 euros. Et elle, était, elle est censée avoir un logement de 270 euros. Donc, elle est en excès. Elle est en excès. Et il doit pouvoir réduire ses coûts normalement. Euh, si vous utilisez juste cette fiche-ci, vous allez voir que parmi vous, quand, quand quelqu'un touche 2000 ou 2500, il veut quand même prendre un endroit où il va payer 700, 800. Mais quand tu comptes, tu vois que tu ne devrais pas. Si tu veux économiser et pouvoir investir et devenir libre financièrement rapidement. Donc euh, 5% seulement de ce salaire va dans les factures. Eau, oh, électricité, taxes de la maison, alors vous savez que vos taxes, tout ça, c est, c est, vous dépensez plus que les 5% là, ça, vous dépensez plus. seulement la taxe d'habitation, euh, en Angleterre, il y a ce qu'on appelle council tax, il y a des maisons pour lesquelles c'est 70 pounds, il y en a c'est, si tu es petit, si peut-être sur low income, euh, tu peux peut-être payer 50, mais il y en a c'était 100. 100, je me rappelle, il y avait un logement que je, je, je, je gérais, c'est parce qu'on avait plus de, plus de 4 chambres, on payait 100, je payais 110 pounds. Donc, euh, seulement ça, imagine avec les factures et tout ça. Donc, quoi d'autre On a les dépenses familiales, c'est-à-dire s'il y a des cours scolaires, s'il y a des, euh, pff, des trucs nécessaires pour les enfants. Donc, quelqu'un qui est célibataire, c'est facile pour toi d'économiser. C'est très facile parce que, ben voilà, tu n'as pas encore de charge, il n'y a pas les enfants, il n'y a pas la belle famille, il n'y a pas ceci. Donc, tu peux économiser. Euh, 5% va dans le transport, véhicule, assurance, véhicule, tout ça. Euh, 5% vendent les, les soins personnels donc si tu te mets des brésiliennes tous les mois, si tu vas chez le coiffeur coiffure, 40 euros ongle, 20 euros ça fait déjà 60 euros euh, j'ai un fond de teint qui est fini peut-être que j'ai quelque chose dans ma boîte avec mes copes qui est fini ça, ça fait peut peut-être 15 euros je me trouve avec 75 euros qui est seulement sur moi et vous savez que ce n'est pas seulement ça et si vous mettez encore l'huile si vous mettez le sans là tous les deux mois, il faut sortir peut-être 200 euros pour ça. Vous voyez que c'est énorme. Vous dépensez l'argent, vous, vous jetez l'argent par les fenêtres. Donc, euh, on va donc voir. Assurance, 5%. Mm -hmm. Pour les courses de la maison, 10%. C'est-à-dire, j'ai un salaire de 2000 euros. Maximum, on va dépenser 200. Quand je dis les courses, vraiment, c'est genre euh, euh, tout ce qui concerne la maison, vraiment. Papier, toilette, nourriture, il euh, y a une table qu'il faut acheter, tout Ça va être 200 euros là. Et puis après, on a les dettes. Comme tout le monde a des dettes là, vous utilisez euh, 5 à 20 pas plus de 20 pour rembourser les dettes. Donc j'espère que ceci va pouvoir vous aider euh, à comprendre d'abord pourquoi vous devez vous discipliner. Donc si vous êtes intéressé par euh, les ateliers que je fais, je, vraiment, je veux vous prendre lentement, ce qui fait que ces ateliers, on ne se presse pas. Donc, vous pouvez rejoindre les ateliers. Euh, Contactez-moi, voilà mon numéro sur le, le truc. Prenez votre temps, si ça ne vous a pas encore bien chauffé ou bien quoi que ce soit. Je dis bien encore, je ne veux pas les gens qui sont là dans la précipitation. Et, je ne veux pas les gens là, pardon. Vous venez pour qu'on se. Vous, je veux que vous appreniez à vous discipliner vous-même. Hier, on a fait l'atelier. L'atelier de budgétisation, c'est les lundis. L'atelier d'organisation. Du temps et tout ça, ça c'est les dimanches, soir. On organise la semaine, on planifie la semaine en avance. Donc, si vous êtes intéressé, contactez-moi à Inbox. À défaut, écoutez juste toutes les vidéos que j'ai mises sur la page. Là. Prenez du temps, vous écoutez. Et vous pratiquez, parce que dans l'atelier, on pratique en fait. Donc, je m'assois et puis, ok, ça, ça, ça, tu calcules, ça donner combien chez toi Moi, ça a donné ça, moi, ça a donné ça. Parce que là, il y a de fortes chances que vous m'écoutiez, mais que vous ne fassiez pas ce que j'ai dit. Et tant que vous n'appliquez pas votre vie, vous va rester au même endroit. Ok Bon, je fais un plaisir de vous parler ce soir. C'était assez laborieux pour moi parce que j'ai assez bossé. Euh, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Si vous avez... Euh... <rire> Nadou dit que tu... Non, toi, connais que tu... tu ne, toi, le niangas, je, je mais je connais. Toi, tes finances sont assez calibrées. Mais maintenant, je pense qu'il y a toujours à améliorer. Parce qu'une fois qu'on a gardé ses finances, on veut pouvoir investir. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui m'ont contacté. Elles savent économiser. Elles savent se restreindre par rapport à certaines choses. Mais elles ne ciblent pas bien ce qu'elles vont faire avec l'argent. Et c'est ça qui fait parfois que ça fait défaut. Ouais. Super. Donc. De rien, madame Delor. Ok. Bonne soirée à vous. Mettez ceci en pratique. Donc demain quand vous allez sortir l'argent, faites comme Taylor, la fille a arrêté, elle voulait acheter les choses, là elle a laissé. Tu ne vas pas mourir si tu n'achètes pas. dans l'argent, là tu en fais quelque chose. Ok. Passez une bonne soirée. Que le Seigneur vous protège, que le Seigneur vous donne la sagesse. Qu'il vous ouvre, qu'il ouvre votre compréhension pour que vous puissiez comprendre ces choses et que vous les mettiez en pratique. Jésus a dit, béni est celui qui fait ces choses. Que vous puissiez les mettre en pratique. Là. Bonne soirée à vous